les hey guys bonjour à tout le monde et nous comptons avec vous sur le canal pour la, tv la calle pour nous porter vidéo des de formation pour vous et pendant un petit temps pour nous remercier toutes amis compatriotes nous qui toujours très connecté sur canal SAT TV Haïti.com, eh bien, mesdames et messieurs, nous portons en pile, en pile, en pile information pour vous, surtout sur ce qui passé dans le pays d'Haïti, la caille nous précisément, eh bien, nous prenons le est comment. Et donc, le secrétaire général Palais National, là, monsieur Avenue Haïti, monsieur Abbaïmenti, monsieur Fonbaquet, vieille déclaration devant les Nations Unies, je dis en la, qui lève plume sous dos. Tout haïtien, nan go naïf, précisément précisément, le site de l'indépendance, bagayotte malouk, et faut que nous disons, en pile levé campé, si vous l'en go naïve, à ou levé campé, go manifestation, gè moun ki déjà mouri, et l'autre information qu'on le faire ou saisir en la même vidéo ça, mesdames et messieurs, eh bien, gè vite l'homme qui lui-même attaque Belleville et nous connaissons les bourgeois, les gros les gros c'est dans Belleville que ça opposé, et je dis à la, vite l'homme attaqué, vite l'homme envahi, et s'entendez à la, avec tracteur vite l'homme envahi Belleville, et puis s'écraser, on et y'a été fait faire pour sécurité Belleville, et bien, vite l'homme craser, et selon ça, comme information, y'a police policier à toute famille, toute monde madame, maman, Bandit kidnappé, tout poté aller. Eh bien, je dis à la, avec ministre affaire Affaires étrangères qui fait qu'on est, Haïti sous contrôle, tout bagaille tranquille, N'a avons dit que c'est Pigou menti. Eh bien, ministre affaire Affaires étrangères s'est à devant les Nations Unies, malgré les Nations Unies connaissent si menti parce que c'est là où il y ça a capacité. Eh bien, il faut que nous disions que, mesdames et messieurs, bagaille est grave, bagaille dégénéré. dégénérée, et nous voilà, inviter ou moins, gueule de sur vidéo. Nous prenons le faire autant de cause, mesdames et messieurs. Pablier ou le canal pour la TVLAKAITI.com, c'est avec même plaisir. Nous rejoignons pour aujourd'hui, mercredi, pour nous prouver toutes les informations qu'il faut pour vous sur ce qui peut passer dans le pays d'Haïti. Bonne écoute, on entre dans le direct, les informations pour nous connaître comment ça a été fait dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs. Tout est sous contrôle globalement, mesdames et messieurs. Le premier discours, c'est l'île de, de discours pour le docteur El-Henri, mm -hmm. Son discours du docteur El-Henri qui n'est pas de cas de déplacer, et puis l'île pour lui. Mais le deuxième discours, c'est son discours. Ok, que lui-même dit qu'il est donc pas devant comme, donc, le conseil des affaires étrangères. Comme ministre de, de, des affaires étrangères. par devant mm -hmm. le conseil de sécurité des Nations Unies. Ok. Parlons de, de, de, ce ministre, ministre, Madame, Monsieur. de ce même ministre mm -hmm. qui dit que tout va être sous contrôle là. Est-ce que nous connaissons l'administrateur, ministère des affaires étrangères en Haïti c'est homme, Il n'a même de l'homme. Il Oui, il de a Depuis où, moi? Il n'a même qu'il de l'homme, là. Nous, nous, avons dit? Écoutez. Écoutez, moutons, Écoutez, madame, monsieur. <laughs> bonne bonne information pour nous. information. Le matin, il va dire bonjour. avant information. Bonne information. Ok. bonne Madame <laughs> Monsieur bonne information. Ministre d'affaires étrangères, monsieur Jean-Victor Généus. <laughs> il a dû laisser sa maison à torselle. Aïe, aïe, a Bon monsieur Taschose a démissionné. Il a dû oui. laisser oui. sa maison à Torcel. Elle était gonfle frère qui te gonfle clinique dans Caille là. Clinique mm -hmm. ont de fermer, madame. Monsieur. Donc elle dit que bandi mettel dehors en Torcel qui c'est la Caille Pop Caille Pop pas Caille même. Ministre sécurité personnelle, Personnel, la Caille personnelle lui à Torcel. Bon basé sur ça seulement pas même capable presser pour dire que la situation est, est sous contrôle. Bon, même vous même. monsieur méchant. Caille pas, cahe pas, cahe cahe cahe pas cahe sous contrôle. Mon ministre méchant. Bon bon information pirade. Qu'on a qui a qui a passé. L'invité l'homme le ministre et le généus de toi seul. Mais si, ou... Qu'on a le réelé un monde dans Belleville. Oui. Pour balancer la descente. Pour balancer la descente. Oui. Non, le réelé un monde dans Belleville. Ok. Et maintenant, tout. Le ministre généus, le ministre généus, je parle à vous. Le mandé, le nom Belleville. Effectivement, le monde, le nom de men là Le dit de la le nom de ville. Le nom Finalement, il a accepté L'accepter le ministre de Mais c'est pour le payer chaque trois mois. Comme si trois mois renouvelables. Renouvelables. Madame, monsieur... Après, déclarer la déclaration de ministre de Vous n'avez pas de souhaiter ministre de l'Aile... ville Eh, matin... Hier soir... monsieur, Je là. Ok et surtout, il l'homme qui est en de nous croire. De, de mon frère. Cool, ma de mon frère. Quand vous dans belle ville, Je ne de Madame, si vous avez des personnes qui ont eu un gaz Dégagez-vous, le gâteau. Je dis à bon, Je dis à la. Parce que les sont vous avez pas pas vous Il est Il Je suis arrivé. Il est Je dis là, mais Je Je en lui même ça matin. Non, monsieur Olivier Qui des de, de comme nous comme deuxième mmh. point qui la pété l'ensemble qui di, dit Haïtien sécurité, panique à Belleville. Les résidents de ce quartier résidentiel s'organisent et se disent prêts à toute attaque. Avant de connaître ça. En tout cas, et depuis à 7h du matin. La République. <rires> <laughs> Mungo Naïve, à peine sous entrée. Bien depuis hier soir non là. Depuis hier soir. Il oui, journaliste là, dit bat pour le euh, jouer nous. Pendant qu'il a l'entrée pour le dégainter en bail flash là avant. De, de, nous avons toujours eu le dans tout et, oui, mais Oui, mais, mais écoutez, uh -huh. Léo e Gagne uh -huh. là, cap en, là, cap est là, le dernier qui là c'est Jacques Mel. Bon, bah, ouais, on va ouais, ben. commencer. On va faire une information sur cette belle ville là. ça, nous allons faire une profession, madame. Monsieur. Tendez bien, madame. Et ça fait que nous oh, avons été matin débat. Parce que c'est la cause du pays à parler à Belleville Il y a quelques jours à Belleville Non, il y Non, il y a quelques Parce que qui s'est passé, madame monsieur? Parce que, Comment c'est comme ça? Il paraît gagné, un Bon, premier ministre débarqué, Il semblait qu'on a réunion Que tu faite semaine passée Eh bien, non Belleville la même Oui Donc, en plus de monde Belleville Il y a Gros cortège là Rentré, gros cortège là Panique. Comme il y a plusieurs ministres dans l'Assemblée. Et il et... a le cause. Bagay sa vini, tire plus attention toujours sous Belleville. Donc, on y a là, plus information sur le là, on met de la Ok, pas indique à Belleville, madame, monsieur. Gide pas, comme dit ici, eh bien, e information, bon bamouen. C'est recul que que gènes qui fait que nous voyons. Nous voyons, ça cap vini. Hein? Gide, analyse que nous faisons là, tout ça cap vini. Il y a des gens qui critiquent nous. Il y a des gens qui critiquent nous. Mais sauf que les gens qui nous, dans deux mois, après trois jours, ils disent Eh, regardez ça, nous avons dit. Et puis, ils disent Nous avons respect à vous. Parce qu'il faut qu'on lit entre les lignes. Je ne sais pas si nous avons une capacité que nous avons ici dans le matin de débat. C'est que nous avons un lit entre les lignes. Nous avons deux matières de bon politicien. Mais nous avons un lit entre les lignes. Parce que nous avons un lit entre les lignes. Parce que nous avons un lit entre diriger ses pouvoirs. Et ça ne fait que des fois nous qu'on anticipe en pile dans le matin de débat. Il faut que tout ça nous dit dans le matin de débat. Réfléchissez-vous dans ce que vous avez dit. Le DLM dit que... Plus il y que des groupes pires au Plus il y a des que je dis à quoi battre sur ma couleur. C'est mieux que la sécurité. Non. Plus il y a des qui que... Zamio Baïti, monsieur, dans la cité soleil, dans le dans tout le ghetto. Yo, et qu'on juste n'a pas qu'à tourner continuer, ok? Puis qu'un égare pense tout que Jodie est capable descend descendre 6 de soleil et qu'on n'existe de soleil pa pas qu'à monter Bectonville. Et ouais, mais bah la change, il y a un moment. L'homme t'a dit ça? Son analyse m'a fait et puis me dit, oh oh, garde au danger. L'homme garde Timacac. Jodie a Timacac qui t'arrase. Nous qui l'avons pas comment Timacac là, mm. c'est parce que deux cents égares mais lourdement armés. Le monsieur prend là, rue, oui. tout Taraz, tout mon Mungou, ah. et de fait, je dis, Taraz presque vidé. Oui. Parce que quand il y a de monde qui a été Taraz, qui est obligé de quitter Taraz, il ne peut passer par Taraz pour le cafou. Non, livrez-le, il ne ah, de... est... dit, eh... pas être Taraz, il y a un petit macaque. C'est un petit macaque, il y a il a bien, Maintenant, pas en question que mon chèque s'en au mieux, que mon banan est sécurité, pas vrai. Je dis, c'est l'inverse qu'a fait. Elle dit que je dis, Minisco qui eh, cite désole qui est Menisa, tout côté, Elka, tout côté, tout. Donc, il faut nous faire très attention. Et si nous ne entendons pas nous entendre sous pays, ça, il va être plus mal de -un matin. Il va un plus mal de matin, madame, monsieur. Qui ça passé Belleville je te disais ça hier. Pigo rêve Vite l'homme, c'est occuper Belleville. Et puis, c'est entrer dans l'académie de Copolis, c'est de Pigo rêve Vite l'homme. Pour territoire. Donc, territoire Belleville, là, il convoite en pile. Et là, il film si s'il arrive, à prend Belleville, il va marcher sous Vive Vincel. Et Vivi Michel l'a bien menti, il est tombé sous ta barre, qui déjà ce territoire, vite l'homme. Nous avons commencé à une qui est venue terre. Nous blague qui est terre. vrai. Nous avons commencé à petit pays, comme si même un petit pays longtemps. est vrai. Eh bien ça croise une belle ville. Hier soir, paisiblement, bien entendu, la police a fait intervention. Mais ce vidéo-là, avec un bac-colour. Nous avons un muraille avec tout le camion. OK et c'est belle belle dans Bellevue, Bellevue. Quand t'es mieux à la c'est route comme ils disent. Lorsqu'on passe en Belleville, là, où elle tombe sous torselles, là, ça c'est Bellevue. Même mieux à la casse, c'est à Bellevue et Belleville. Ok? dans en Belleville. La police fait tout nuit là, tirer avec Monsieur Vidalon. Mieux, on a pris être là, négovini. Au casse, mieux avec Bakolo dehors. Et puis au prend on le camion, il a ramassé toute que tarte à net, ni muraille, ni barrière, tout bloc net. Et puis à terre clean. Mais ça qui passe, madame, monsieur, de question à Belleville. Maintenant, pas oublier Belleville, son gros quartier résidentiel, même j'avais avec euh, Juvena, même j'avais avec Vivie Michel, même j'avais avec d'autres quartiers qui sont un petit peu plus gros. Eh bien, je dis à ah, l'organe de Belleville, André là, oui, que directeur général de la police. Mm. Et, général Le Sage, là, Général la médaille, Djek kens la Kos. Là, Inès fleur Là, José Pierre lui. José Pierre lui. Là, là. bon, nous toujours. <rire> Donc, c'est dans Belleville. Ah, oui, chef. Gadou, presque. Moitié ouais, pouvoir là. Dans Belleville. Presque. Dans Belleville, c'est mm. la Rose Milaye. Ça, dit là. Regardez, monsieur. Donc, moitié pouvoir, c'est l'allié, madame, monsieur. Donc, ça veut dire que. Citoyens Belleville, je dis à là, je des Là, on a rencontré condition, ils ne peuvent pas Et ils paré pour toute attaque. Bon, Est-ce qu'on a besoin de vivre là, dans le pays Malgré Belleville, ils ont mis barrières à gauche, des à droite, mais finalement, c'est comme dans les barrières va se Parce que je me que les barrières barrières ils dans Michel, dans Belleville, dans Belleville mais pas aucune police, pas, pas aucune sécurité là-dedans. Vous avez ça Parce que les barrières, ils ont mis qui se Bellevue et Belleville, de la soirée, ça a passé. ne va pas passer y tout à hein? Et puis, on peut pas aller. Donc, dit, si on barrière, il Faut a sécurité dans barrière. Oh. Écoutez, il sécurité avec 12 non Et c'est pas une grande sécurité, non Il y sécurité dans barrière. vous avez une information Mon longtemps dans le barrière seulement. Oui. Non, oui, non, mais tu ne peux pas y aller seulement. tu ne peux pas y aller seulement. Premier groupe sécurité, tu ne peux pas y aller. Oui, c'est ça. de l'ouïe. Oui, oui. Oui, oui. Les machines ne peuvent pas y aller. Les machines ne peuvent pas y aller. Les Et puis, notre tentative pour te mettre sécurité, vous ne pouvez pas y aller seulement. Exactement. Dans la même semaine, madame monsieur, Bandit bandits passent, ils ont les lunettes et puis ils ont ramassé toutes les armes. Ça dit, madame monsieur, et ce que on a besoin river là vous, bon vous, dit, vous, vous connaissez, nous connais qui est depuis le, mouri, mm il -hmm. a assassiné. Mm -hmm. Bagage a commencé Michael. Mikael, well, Mikael. Mikael, deux Mikael sous pauvre. Mikael depuis il a assassiné monsieur et bon, bah. je vais ben la PC. C'est c'est que jeudi à un moment, tout le monde Belleville là, il y a pas sûr yo en forme la gaillou. On va mal bandit, Belleville. Même Baba nous un petit monsieur, c'est pour mal nous parce que Belleville pas rien. Même Jean, gens des quartiers résidentiels là, Ouais, qu'on y a, ouais, qu'on y a, puis matin, il y a des gens qui parlent de la moune sur Katia. Ah, <coughs> ouais, tu n'as pas de gens qui parlent comme la moune. Qu'on y a obligé une réunion avec différents résidents de Katia. C'est normal. faut nous entendre nos sous sous dans la éventuellement, d'avoir attaque. C'est normal. Bon hypocrite. OK Il y a obligé parler. Pa, Parce qu'effectivement, il faut organiser. Parce que le danger est devant nos portes, madame, monsieur. À n'importe qui, le danger pas capable de tout dangé là devant devant de tout le monde donc c'est ça la situation c'est ça la situation madame monsieur et li pas résolu de demain matin et le pire va arriver parce que bandi attendez bien samedi nous na songe me marquer ça me dit ça marquer bandi pou le prendre un quartier résidentiel non beyia en otage Songez, louko désir t'es dit ça l'émission émission matin débat bandi Guen pou prendre en otage on quartier résidentiel en père tout quartier net en otage C'est comme si c'était un kidnapping collectif Là prend tout ton quartier madame monsieur yo pou prendre tout ton quartier en otage Parce que <rire> ça fait pas gaffe m'a pas dire combien monde gens était Thomasin bandi entre la caillou yo chita yo manger bois et puis il y avec madame ou bien avec petite ou bien avec papa ça pas arrivé déjà dans Thomasin Ouais. Ça va arriver déjà dans ton bassin ouais. Ça va arriver déjà dans en fait le